Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle mini review sur GLG vidéo. Puisque oui, les reviews complètes sont sur GLG review. on va, Je vais vous faire mon top 5 de mes casques sport. Alors, c'est des casques que j'ai achetés, pour la plupart, sauf un qu'on m'a offert et que je vais pouvoir vous comparer. Vous allez voir, chacun est différent, une utilisation qui est différente et tout. Et si vous vous demandez, oui, on a été contacté par Aftershock pour faire des reviews. Oui, on va avoir les 3 casques, non, les 4 casques à induction Lenovo. Oui, et oui, on va avoir des casques Sony aussi. <rire> voilà, pas cher, en mode tout ça, tout ça. Voilà, moi je serais toi, je m'abonnerais. Moi je dis ça, je dis rien. et <rire> eh, je vais vous le préciser, des produits que j'ai achetés, ou un qu'on m'a offert, enfin ça ne change rien à la review, encore une fois, ce sont des casques pour, que j'ai pris moi pour faire du sport, et je vais vous donner mon ressenti personnel en fonction de mon utilisation, donc ça sera mon top 5, mais chacun pourra faire le sien et le mettre dans les commentaires. Allez, numéro 5 oui, parce que je suis multilingue aussi, ouais, je ne pas dit, mais je vais pas vous dire tout, tout de suite. Le JBL HP Wireless Pivot et tout. Alors, c'est mon numéro 5, non pas parce que c'est de la merde, c'est simplement parce que bah, sur les 5, euh, voilà, on ne pouvait pas être tous les premiers. Donc il est numéro 5, c'est pas celui que je préfère. Au niveau de la tenue tout ça tient plutôt pas mal mais faut avouer que vu qu'ils ressortent un petit peu comme ça et tout sur le côté c'est pas ce que je préfère euh, à utiliser tous les jours étonnamment malgré le fait qu'ils aient la réduction de bruit qu'ils aient un mode aware qu'ils aient un son bien encore une fois c'est du jbl ils ont un son plutôt sympa mais voilà encore une fois c'est un top 5 et après ils ne valent que 59 euros aussi voilà donc euh, le prix justifiant mais ouais, va pas, pas, pas tout ce premier Bon, allez, numéro 4 et numéro 3. Alors, en fait, j'ai mis 3 et 4, vous allez voir. En fait, bah, encore une fois, voilà, j'ai que 5. Et, et euh, les deux, en fait, je les ai mis quasiment ex aequo, 3 et 4, parce que ils sont complètement différents. Soit, on avait vu, on avait les petits boss en Bluetooth, bon bah blose, buzz en Bluetooth, ça reste une valeur sur un c'est un son Bluetooth, alors on aime ou on n'aime pas, hein, leur petit côté un peu médium, un peu métallique et tout, mais ça envoie quand même un peu du steak, ils tiennent super bien dans l'oreille, bon le problème c'est que tout est intégré dans, dans, dans l'écouteur ici, donc forcément les écouteurs sont peut-être un peu gros, et euh, peut-être pas, mais ils sont super légers et tout, après voilà, c'est un son buzz pas de réduction de bruit euh, malheureusement et tout, et euh, on aura vu qu'ils n'étaient pas donnés, alors ils étaient à 150 balles, promo 95 euros, on regrettera qu'il n'y pas d'ANC, le son qui est d'enfer ils sont super quali, ils tiennent super bien voilà, dire là c'est un peu une valeur sûre. Et Execo, j'avais mis le casque Aftershock, alors Aftershock je vous rappelle c'est des casques à conduction osseuse que vous mettez là directement, ça repose sur vos tympans ça fait vibrer en fait euh, l votre os ici et ça fait vibrer en fait directement bah, votre oreille et vous entendez le son malgré qu'il n'y ait rien dans votre oreille puisque ça passe par là. Alors c'est un casque qui est super agréable à porter, qui est très pratique puisque tu entends la musique ou tu entends les, les informations GPS et pourtant tu entends grâce à ton oreille tout ce qui se passe autour. Il n'y a pas y a rien qui obstrue, obstruction, <rire> de Il n'y a pas, il n'y a rien qui obstrue en fait votre ton oreille on te va, va tutoyer. Il hein. n'y bon, a rien qui obstrue ton oreille, donc euh, tu peux le mettre là-dessus. Il est très ouvert, il fonctionne super bien. Bon, après, le seul problème, c'est voilà, le son est pas ouf. Le son est bien au niveau des médiums, au niveau des basses, forcément, ça manque de basses. Si tu aimes les basses un peu sourdes et la musique de motivation, et au niveau des aigus, ça monte pas très haut. Alors encore une fois, dans cette génération, c'est la cinquième génération, on a fait sur GLG Review les nouveaux de huitième génération où ils ont corrigé ça. Mais voilà, là, c'est cela. Et euh, pour comparer, alors ça. Par contre, ça vaut 130 balles. Oui, parce qu'il y a la technologie de vibration, il y a des brevets et tout. Et c'est un peu les deux, vraiment en faisant l'utilisation. Tu veux un truc fermé avec un super son et tout, c'est du boss sans réduction de bruit. Tu veux un truc beaucoup plus ouvert, beaucoup plus polyvalent, qui tient vachement mieux et qui permet bah, voilà, d'avoir de, de la musique ou des informations et éventuellement d'entendre ce qui se passe autour. Et bien bah, dans ce cas, on va préférer le Aftershock. C'est pour ça que je les ai mis ex -echo. Allez, numéro 2 et un petit peu numéro 1. On verra que ça dépend vraiment de pas mal de critères. Numéro 2, j'avais mis le Freelace Pro. Les écouteurs de chez Huawei, encore une fois, ils sont aimantés. Ça, c'est trop génial. La recharge se fait dans la télécommande ici. On aura vu, tu peux plugger directement en USB Type-C. 5 minutes de charge, 5 heures d'écoute. Trop bien. Un son... Incroyable, Quand tu te dis ouais, tu les attends pas là-dessus, tu mets le son, tu dis putain le son il est vachement bien, un médium bien large, ça descend dans les basses, des basses bien, bien lourdes comme on aime et tout, ça monte dans les aigus, le son il est vraiment bon et euh, la réduction de bruit, trois modes de réduction de bruit, soit on le met sur off, soit on le met sur on et donc là en grosse réduction de bruit, ça on le met sur aware et dans ce cas ça prend le son de l'extérieur, ça l'ajoute via le micro à ta musique et ça te permet d'avoir un petit peu à l'ensemble. Un des gros intérêts de ces Free Pro, c'est qu'ils ne valent que 82 euros et ça a été le mon choix numéro 1 pendant très longtemps en fait et ça pourrait presque l'être, il n'y avait pas les buzz, mais on verra que, en même temps, ça va jouer entre les deux. Bon, les boss QC30. Alors, des écouteurs qui étaient fabriqués de 2016 à 2020. boss les a arrêtés, mais on en trouve encore dans le commerce. Là, on est chez boss L'intérêt pour moi de cela, c'est qu'il y a le tour de coup avec. Et par exemple, je, quand on court et tout, c'est vachement pratique. Et par exemple, quand on fait de la moto aussi, le transporteur m'appelle et tout, je veux dire, je m'arrête, je clique sur le bouton et tout. C'est vachement pratique, il y a le tour de coup. Le intérêt numéro 2.. <rire> Oui, on découpe les mots. Voilà. C'est qu'il y a les batteries qui sont directement intégrées dans le dans le l'arceau comme ça. Donc forcément, on a une bien meilleure autonomie que tous les autres puisqu'on a plus de batteries. Les écouteurs sont démoniaques. Encore une fois, c'est un son bon On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Et toi, encore une fois, voilà. C'est un son qui est particulier. Sono, c'est un son qui est particulier. Bose aussi, Debialet, voilà. Ils ont une signature à Krappovich. Ça n'a rien à voir, mais vous comprendrez. Moi, c'est un de la moto. Bon, alors et alors, le son. Est très très bon encore une fois très très large ils tiennent super bien dans l'oreille un petit peu comme mes Huawei ouais hein, euh, où on a le, voyez, le, le tour qui rend directement dans l'oreille et tout ici c'est pas mal réduction de bruit alors on aura vu dans la vidéo que au lieu d'avoir euh, réduction de bruit ouvert ou off là on a un curseur c'est à dire qu'on peut régler soit sur off soit ouvrir en mettre aware mais mettre un petit peu moyen un peu plus ou à fond pour mettre le son et en réduction de bruit un peu de réduction de bruit un peu plus ou vraiment à fond de réduction de on peut vraiment paramétrer ça, bon le seul problème c'est que bah, il va vale un rein quoi, 190 euros alors, oui, ils sont bien, c'est du buzz, ils sont classe et tout. Moi, j'adore le tour de cou, la batterie comme ça et tout, c'est vraiment le, le format qui me convient. Le problème, c'est que, bah, un buzz ne les font plus, que c'est des écouteurs qui sont un peu anciens et qu'ils valent 190 euros sur Internet ou 150 euros hors taxe en Asie. Bah, c'est quand même pas donné et c'est là, du coup, où on pourrait revenir en numéro 1 avec mes Huawei qui ne valent, eux, qu'on a vu, 80 balles. 82 euros, qui ont un son qui n'a rien à envie au buzz, qui a une télécommande un peu plus intelligente parce qu'on a la charge dessus euh, en USB type C alors que mon buzz et on est en, USB, en micro USB la loose. Trois modes de réduction de bruit ça me correspond mieux, c'est oui, non, euh, peut-être. <rire> voilà, c'était bien. Alors que sur le boss, il faut cliquer sur la télécommande, oh, je monte, je descends, avance, recule comment veux-tu, voilà, tout ça, tout ça. Donc bah... <rire> Pour le côté un peu frimeur, ouais, c'est les boss, hein, bien sûr. Mais pour le côté euh, rapport prix, c'est les Huawei d'enfer, voilà. Après, comme on est tous un peu crâneurs, moi, j'ai mis les buzz en numéro 1. Mais pour si je les aurais pas eu, j'aurais laissé les Huawei qui défoncent tout. Donc voilà mon top 5 des écouteurs. N'hésite pas à mettre en commentaire quel est ton top 5 pour toi. Alors, on a le JBL, on a mis, on a le JBL à 59 euros, on a les buzz classiques à 95 euros en promo Amazon. Euh, en 95 euros en promo Amazon, ça commence à avoir le coup. Mais il n'y a pas d'ANC. En numéro 3, après, on a encore les Aftershocks et tout. En mode euh, vibration osseuse, on a les FreeLace de chez Huawei qui sont euh, pff, des quoi Là vraiment, c'est pas mal. Et on a les boss voilà. Encore une fois. Mais ça dépendra vraiment de ce que tu fais comme sport ou comment tu utilises ses écouteurs. C'est pour mettre dans le métro, dans la rue, en moto. Voilà. Alors moi j'utilise. C'est vrai que j'utilise pour le sport, j'utilise également en moto et y a un casque et tout. Donc voilà. Pour moi, les deux, c'est euh, le boss et euh, le Huawei qui sont euh, voilà. Et j'aurais tendance à dire le Huawei est quand même vachement mieux puisqu'il vaut deux fois moins cher. Donc, voire presque dans ouais, deux fois moins cher Donc dites-moi en commentaire celui que vous préférez Mettez-moi votre top 5 Je vous rappelle, si tu t'abonnes là-bas en cliquant sur la cloche Par exemple, il y a les 3, 4 euh, écouteurs en induction Les nouveaux qui vont arriver J'ai trois Sony qui vont arriver J'ai deux Aftershock nouvelle génération qui vont arriver Oui, les marques commencent à voir les vidéos Et commencent à m'envoyer des mails Donc euh, moi, je, je m'abonnerai T'as aimé cette vidéo Pouce en l'air T'as pas aimé cette vidéo Pouce en bas T'as aimé ne pas aimer cette vidéo Pousse en l'air, t'as pas aimé et aimé cette vidéo. Pousse en l'air. <rire> Il gagne toujours. <rire> soit, soit je gagne, soit tu perds. <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir, Ça fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Mettez-moi un commentaire, je lis tous les commentaires, je vous mets un cœur d'amour et je réponds aux commentaires. Si vous avez besoin d'une réponse, forcément je vous kiffe. Bonne journée à tous, bye bye.